Des, des collègues de travail, des copains, j'en ai vu partir. Euh, je pensais que moi, je serais parti en retraite et que derrière moi, je me retournais et qu'il y avait tous ces jeunes qui travaillaient autour de cette machine. Et je m'aperçois que bah, c est, c est, c est, ça s'est arrêté brutalement. Quoi. Ce qui me choque, c'est que j'ai vu toutes les machines s'arrêter les unes après les autres. J'ai vu la machine 2, j'ai vu la machine 1, j'ai vu la machine 3 s'arrêter il y a 5 ans. Et là, je vois cette machine... Euh, qui est arrêté et on se dit euh, ça va continuer comme, comme ça. Si on avait dû choisir un endroit pour illustrer le sens de notre présence ensemble, on aurait difficilement pu choisir mieux que cet endroit. Si on est là ensemble, c'est parce qu'on est convaincu que la transition écologique et le fait de donner à tous et à toutes un emploi de qualité qui permet de vivre dignement ne sont pas des combats qui s'opposent. Ce serait un gâchis phénoménal que de laisser partir pas seulement ces machines, mais le savoir-faire, l'histoire et le fait que quand on met des papiers à recycler dans sa poubelle jaune à Paris, on préfère qu'elle prenne une péniche jusqu'ici elle part à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde. Ça a du sens pour nous, la FSU, d'être dans cette coalition. Fermer une usine ici, ça a des conséquences sur le port de Rouen, sur l'économie locale, mais aussi finalement sur le fonctionnement des services publics. On est complètement en phase avec ce qui se, ce qui se fait ici. Le premier objectif, c'était un peu de rapprocher nos réalités les uns des autres. Une fois qu'on est venu là, dans on va être encore plus motivé pour aller encore plus loin. La raison voilà, pour laquelle on a constitué ce collectif plus jamais ça, huit organisations syndicales et associatives, CGTFSU Solidaire, Confédération Paysanne, Oxfam, Ami Terre, Greenpeace, attaque, on s'est retrouvés en se disant qu'il voilà, fallait cesser vraiment d'opposer urgence sociale et urgence écologique, que euh, quand on veut penser la transformation écologique de la société et de la production, il faut penser aussi la transformation sociale et vice-versa. C'est assez inhabituel pour Greenpeace de se retrouver dans un site industriel comme ça. Vous avez plus l'habitude de croiser Greenpeace sur les océans, dans l'océan arctique ou auprès de la banquise ou dans des forêts tropicales. Et en même temps, ça fait complètement sens avec ce qu'on essaie de mettre en œuvre, à savoir une transition écologique qui soit juste socialement et qui permette aussi de faire en sorte qu'il qu y ait une nécessaire transformation de, notre, de, notre, de nos appareils de production et de nos dans un cadre qui soit à la fois respectueux, bien sûr, des, des, des conditions de travailleurs et des travailleurs, et respectueux de, de, de, de, de l'environnement. C'est-à-dire que ce site-là, pour nous, est, est, est l'emblème des, des sites industriels qu'on souhaiterait voir beaucoup plus nombreux. On ne peut pas laisser euh, la place à des, à, des, à des groupes tout puissants, à des multinationales qui euh, font parfois ce qu'elles veulent, simplement pour des logiques de, de, de profit euh, qui visent à enrichir des, des, des, des actionnaires. Et c'est notre rôle aussi, de faire en sorte que ces grands groupes-là intègrent mieux cette dimension sociale et environnementale. Ici, c'est un peu le, le témoignage de ce qu'un industriel était en capacité de faire en partenariat avec notamment les collectivités locales. Une unité de recyclage qui est en capacité de traiter euh, en lieu et place des collectivités locales un papier collecté séparativement. C'est-à-dire quand vous avez des colonnes de papier chez vous, vous mettez votre papier, ça passait par un centre de tri, ça coûtait aux contribuables environ entre 150 et 240 euros tonnes. Ici, euh, ce centre de tri permettait à la collectivité, nous permettait d'aller voir les collectivités en leur disant écoutez, nous, on va vous exonérer de ce coup de tri. On l'intègre dans nos, nos charges industrielles. Ça nous permet à la fois de maîtriser le gisement, de maîtriser la qualité et de maîtriser le prix, négocier avec les collectivités locales. Ce centre de tri, il a été construit en novembre 2009. Ici, vous aviez un vacarme pas possible, vous aviez de la poussière. Je n'ai jamais vu ce site dans un tel état de, enfin, aussi, aussi vide. 7 jours sur 7, en permanence, il fallait alimenter l'usine, il y a encore quelques mois. Chapelle d'Armée était vraiment inscrite dans un process euh, circulaire globalisé. 85% de nos apports étaient issus des collectes sélectives, le reste était issu de circuits industriels. Tous les éléments plastiques, tous les éléments non-pulpables étaient évacués, déferraillés. et tout ce qui était incinérable partait en mixion avec la boue, la biomasse. Nous avons une station d'épuration aussi qui permettait aussi de collecter ensemble des eaux de process avant de les rejeter en Seine. Ça, cette unité, elle a été construite en 99 et c'est ce qui a entraîné la bascule irréversible de cette unité de, de production papetière dans le 100% recyclé. Cette visite aujourd'hui, pour nous, elle représente beaucoup, elle représente peut-être euh beaucoup d'espoir, l'intérêt de porter un peu plus haut, un peu plus fort le, la voix des Papchaps, et, euh, et toujours ce qu'on fait jusqu'ici depuis le début, sauver la chapelle d'Arblay. Les, les représentants du personnel, la CGT, a réussi à garder le site en état de fonctionnement avec sa maintenance jusqu'au mois de juin 2021. Elle est prête à redémarrer, quand on veut. Maintenant, après le mois de juin 2021, déjà dans une quinzaine de jours, nous, il y a les séancements qui vont tomber. Et après juin 2021, l'usine sera démontée, ferraillée. Ça n'existera plus, c'est écrit dans les livres. Avec moins d'un million d'euros, ici, on peut revamper et réorienter ce centre de tri. Face à nous, on a la chaudière Biomasse. Cette chaudière elle a été construite en 2007. Nous étions les premiers à contribuer à la fourniture d'une énergie verte à partir de Biomasse. Cette unité est aujourd'hui arrêtée, elle est mise sous azote, donc ce qui nous permet aussi de garantir à enfin, au futur repreneur qu'elle est parfaitement en état de refonctionner lorsqu'il s'agira de la redémarrer. Pour maintenir en état, de, en maintenance industrielle, ce site, c'est un point d'inquiétude, même si on nous a garanti qu'on sauvegarderait l'outil industriel jusqu'en juin 2021, nous n'avons aucune garantie, aucune visibilité sur quelles entreprises seront mobilisées après fin octobre, date à laquelle les derniers salariés de, de l'usine partiront. Et Nous on a fait notre rôle, donc nous on demande à l'État dès maintenant de commencer à jouer son rôle et en juin 2021 de prendre ses responsabilités. Je remercie les salariés d'avoir organisé cette visite aujourd'hui sur le site parce qu'elle montre en fait le désastre humain, environnemental et industriel qui se joue ici sur le site. Ayant grandi à Grand Couronne, je peux vous garantir que j'ai toujours connu la chapelle ici. Mon grand-père y a travaillé d'ailleurs. Je ne sais pas si je connais un couronné qui n'a pas quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de sa connaissance qui n'a pas travaillé ici. Donc on sent vraiment cet esprit de coopération cet esprit vraiment euh, d'unité, en fait, euh, au sein de, de l'usine. Moi, je partage tout à fait hein, l'idée qu'il euh, faut un, un portage politique, en fait, sur ce, sur ce site. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai saisi, avec le président de la métropole euh, Rouen-Normandie, Nicolas mayer rossignol le Premier ministre, euh, parce que le gouvernement ne peut pas fermer les yeux, en fait, sur ce qui se passe ici. Alors après, il euh, ne faut pas avoir de faux discours non plus, il faut être réaliste. Euh, sans industriel, le, le site aura du mal à, à repartir. Il ne faut, faut pas se le cacher, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire non plus. Les collectivités locales ne peuvent pas porter tout ça euh, toutes seules. Donc il faut absolument ce portage politique, mais derrière, il faut qu'il y ait aussi euh, des industriels. Aujourd'hui, UPM est, un, est une entreprise finlandaise et, et pas française. Elle est propriétaire de, de, de cet outil de production et qu'aujourd'hui, et qu elle reste propriétaire. Voilà, donc on peut avoir une volonté, nous, de, de, de reprendre cette, cette usine. Moi, aujourd'hui, ce, ce que je propose, c'est une, une SIC. Alors je ne sais pas si c'est ce qui sera retenu. Une société coopérative d'intérêt collectif qui mettrait autour de la table eh bien, les régions. Il faut savoir que les régions, aujourd'hui, ont la compétence pour la gestion de leur plan régional de, de déchets. Euh, mais également donc, les acteurs locaux, les, les, les EPCI euh, Peut-être également les, les, les salariés, pourquoi pas, euh, on, on peut le faire dans le cadre d'une société de coopération d'intérêt collectif. Parce qu'il faut savoir que ce site ici ne traite pas que les papiers euh, collectés en Normandie, mais également tout le Grand Ouest, la Picardie, mais également la région parisienne. Si le, le site a pu être euh, mis sous cocon, sous verre euh, pendant un an, c'est aussi parce que euh, le gouvernement euh, a agi. Barbara Pompili, ministre de la, de la Transition, euh, a pu rencontrer euh, dernièrement les, les salariés de, de Chapelle d'Arblay. Voilà, il y a une vraie politique, une vraie volonté aujourd'hui. Au travers du plan de relance, il y a une enveloppe qui est fléchée spécifiquement pour euh, l'économie circulaire. Euh, le Green Deal au niveau euh, européen, les régions, et puis euh, dernièrement également les contrats de, euh, à impact qui ont été lancés par euh, la secrétaire d'État euh, à l'Industrie, euh, Olivia Grégoire. Le plan de relance devrait, euh, devrait déjà d'une à l'origine, c'est un plan de relance économique. Donc euh, quand on est sur une industrie qui se ferme, une industrie d'avenir, l'industrie dont le groupe euh, est propriétaire est un groupe mondial, il ne pas forcément à une petite usine. Mais quand on est un État français, on devrait s'intéresser à la seule usine en France qui fait du 100% recyclé. On devrait s'intéresser euh, au geste de euh, plus de 20 millions d'habitants trieurs dans leur poubelle, qui étaient ici pour en faire du papier blanc. Maintenant, on a cette filiale, c'est ici que ça a été créé, on a cette filière. Euh, L'État, doit jouer son rôle, euh, le plan de relance doit inscrire Chapelle d'Arblay dans sa relance, euh, éventuellement une reconversion, un développement. Euh, Chapelle d'Arblay est bien plus que ce qu'elle était avant sa fermeture, on l'a démontré à travers nos plans, c'est quand, quand même un site avec deux machines, c'est un site avec une station d'épuration biologique, une chaudière dite biomasse à co -génération. Ici on a appris à recycler même nos déchets et en travaillant en matière première des déchets, et on recycle même nos déchets à nous. On est l'industrie qui devrait servir d'exemple. Des belles paroles, comme toujours, et puis il bah, n'y a, a pas d'effet au bout, il n'y a rien. Je demanderai au gouvernement de s'ormuler un petit peu plus vite, parce que derrière, c'est des emplois, c'est des familles qui sont mal, qui sont très très mal. Nous, on y croit. Quand on est rentré ici à Chapelle, il y a un mot qu'on a banni mis d'autres dictionnaires, c'est la résignation. On ne connaît pas la résignation. Nous, on y croit, parce que vous savez, derrière vous, il y a une banderole, c'est la lutte de 83. La lutte de 83. Les deux usines de Chapelle, à Saint-Étienne et Grand-Coronne, étaient destinées à être fermées. Mais grâce à la lutte, et à plus de 100 jours de lutte que nos anciens ont fait, on a réussi à être ici. Là, si on est encore dans le débat, c'est parce que nos anciens se sont battus. Et donc nous, on est les héritiers de ça, et on continuera la lutte. Même licenciés. Nous, ne l'est pas encore, on va l'être bientôt, c'est sûr. Mais s'il y a un putain de noyau dur. Et ça, il faut que l'État, je pense que ça va être répété, il faut qu'ils en prennent conscience. J'aimerais que pour finir, on applaudisse les salariés qui sont présents ici, parce qu'ils y croient. Et là, vous avez des visages derrière vous. Le mot, bon, c'est que pourquoi on lutte C'est parce que ceux qui luttent, ils ne sont pas sûrs de gagner. Mais ceux qui ne luttent pas, ils sont sûrs de perdre.